Presque tout le monde, à tout âge, peut pratiquer une forme d'activité physique. Même en cas de maladie cardiaque, d'arthrite, de douleur chronique, d'hypertension ou de diabète, en fait, l'activité physique peut aider. Pour la plupart des gens, la marche rapide, le vélo, la natation, l'haltérophilie ou le jardinage sont des activités sans danger, surtout si vous commencez prudemment et augmentez progressivement l'intensité. Toutefois, si vous présentez des symptômes non diagnostiqués ou si vous souffrez d'une maladie chronique qui n'est pas traitée, vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin. Une fois que vous connaissez suffisamment bien votre état de base, il est temps de discuter du type d'exercice et de la manière de les réaliser pour en tirer le meilleur parti.